Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres Disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions de la semaine du 11 au 17 mai 2020 pour le bélier. Voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc durant la nuit du lundi à mardi, Mercure dans votre troisième maison. Et il va y rester jusqu'au 28 mai. La troisième maison, c'est les Gémeaux. Durant le passage de Mercure dans cette maison, donc d'ici euh, 28 mai, vous serez euh, plus communicative et votre curiosité serait plutôt instinctive. Vous aurez un esprit vif et vos déplacements pourraient devenir plus fréquent. Votre curiosité serait orientée vers l'apprentissage de nouvelles connaissances, des nouveaux mmh. talents et nouveaux moyens de faire les choses. Les métiers commerciaux, l'achat et les ventes seront les plus favorisés par ce passage. Mercredi, Mars entre dans les poissons, votre douzième maison.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 Alors, il faut absolument être attentif durant, ces, durant vos discussions, vos négociations et les entrevues. Cette tendance sera plus accentuée et un peu hors contrôle durant les premiers deux, deux jours de la semaine, donc lundi et mardi, et aussi durant vendredi et samedi. Pardon. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, AM pour le Québec euh, et lundi, mardi pour l'Europe, la lune sera dans, la, dans le Capricorne, votre dixième maison. Les plus chanceux seront les Capricornes, Vierge, Taureau, Les moins chanceux, les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Bélier. Donc, euh, la Lune sera dans votre dixième maison. Les tensions pourraient être fréquentes au boulot, à cause de quelques obstinations, euh, soit, pardon, soit de votre part ou de la part des autres. Vous pourriez vous sentir très opiniâtre à propos d'un sujet particulier et ce que les autres en pensent ne vous intéresse pas vraiment. Ce n'est pas le bon moment pour dire aux autres comment ils devraient penser ou agir. Et comme je viens de mentionner, durant ces journées, vous pourriez avoir tendance à sauter directement aux conclusions et ne pas donner le temps aux autres pour s'expliquer ou expliquer leurs opinions. Soyez attentifs à ça s'il vous plaît. Mardi PM, mercredi et jeudi pour le Québec et mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le verso, votre onzième maison. Les plus chanceux seront verso Balance Gémeaux et les moins chanceux les poissons. Et vous êtes ici, cher Bélier. Donc la lune sera dans votre onzième maison, une période amicale durant laquelle le travail d'équipe et les activités de groupe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 Votre influence apaisante sur les autres signifie que c'est un beau moment pour socialiser et organiser des activités de groupe, même, comme j'ai dit, si c'était à distance. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons. Les plus chanceux seront poissons, scorpions, Cancer et les moins chanceux seront les béliers et je m'en excuse. Des changements non sollicités pourraient s'imposer et cela pourrait chambouler vos plans ou votre horaire. Vous pourriez perdre vos clés ou les oublier quelque part ou vous pourriez, vous pourriez perdre des papiers importants pour une réunion ou omettre d'exécution une tâche cruciale. Bref, une période un peu troublante durant laquelle vous devez éviter la prise des décisions cruciales et, euh, si possible, bien sûr, et les reporter aux prochaines journées. Évitez aussi les confrontations car vous n'en sortirez pas gagnant et aussi évitez de sauter directement sur les conclusions. Dimanche, lundi et mardi, la lune sera dans votre signe, dans le bélier. Les plus chanceux seront bien sûr vous, chers béliers, Sagittaire et Lion. Donc, ça va être une fin de semaine et un début de la semaine prochaine plein d'énergie et de vitalité. Votre optimisme et enthousiasme vous rendent irrésistible et audacieux.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 et votre vie intime pourrait en souffrir. Alors, essayez de ne pas trop vous emporter par les opinions des autres. Et essayez aussi de ne pas trop mêler votre vie professionnelle avec votre vie, votre vie personnelle. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers bélier Je vous demande votre soutien de la chaîne, aimez commenter et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. A la prochaine.